Test. Ceci est un test, vous m'entendez Ça va, le forum ouais J'ai toujours rêvé de faire ça. Alors, je sais pourquoi vous êtes là. Vous voulez savoir pourquoi, quand vous êtes dans une file d'attente, pourquoi c'est la file d'à côté qui va plus vite Je ne sais pas pourquoi j'ai posé cette question. Bon, c'est une illusion. Euh, Ce n'est pas vrai. Voilà. Alors Maintenant, on va parler d'open télémétrie euh, et savoir surtout si ça peut être un standard. C'est vraiment le mot à retenir. Ça peut être un standard pour surveiller vos applications. C'est le mot à retenir, parce que « standard », c'est difficile à garantir, surtout dans le web, dans l'Internet. Il n'y a pas de chef de l'Internet pour vous dire « bonjour, aujourd'hui, c'est comme ça ». C'est comme ça qu'on fait. Moi, à chaque fois que j'entends parler de « standard », je pense à ce, cette petite bande dessinée que vous connaissez peut-être, que j'adore. C'est, voilà, un jour, il y a 14 standards en compétition pour « peu importe ». Il y a quelqu'un qui dit « c'est ridicule, 14 standards » on va faire le standard, et du coup, vous vous retrouvez avec 15 standards en compétition. Est-ce que OpenTelemetry va être dans ce cas-là Eh bien, on va essayer de se faire une opinion. Donc, je m'appelle Benoît, je travaille chez Platform Message, et plus particulièrement dans l'équipe Blackfire. Il se trouve que Blackfire fait un outil de monitoring, de profiling, donc ça explique exactement pourquoi je suis là, parce que ce sujet m'a intéressé. Si vous êtes curieux, euh, à propos de Blackfire ou de plateforme, on, on est sponsor, il y a un stand. Vous y allez, vous dites que vous venez de ma part. Euh, ça ne fait rien du tout, mais ça permet de débloquer la conversation. Alors, on est nombreux, vous avez tous des profils différents. Euh, J'aimerais juste rappeler un peu c'est quoi le monitoring, donner une définition, en tout cas ma définition. Parce que souvent, si vous êtes en, en freelance, en start-up, en grosse entreprise, ça peut avoir plein de... de de connotations différentes. Pour moi, le monitoring, c'est les outils qui permettent de répondre à cette question « Est-ce que ça marche ?» Voilà. Si vous avez, Alors, rapidement, hein, parce que si ça vous prend une semaine, c'est pas, pas intéressant. Est-ce que ça marche Et en fait, il y a une deuxième question, c'est pourquoi ça ne marche pas À partir du moment où vous avez des outils qui vous donnent rapidement la réponse à ces questions, pour moi, c'est ce qu'on peut appeler euh, du monitoring. Une bonne, euh, une bonne image, un euh, euh, point de comparaison, c'est le cockpit d'un avion. Euh, un pilote, un ou une pilote peut conduire, même dans la nuit, avec du brouillard, etc. Il se fie à ses instruments de mesure, et il sait si ça marche, c'est-à-dire je vole, ou ça ne marche pas, je tombe. Euh, L'analogie marche pareil donc, avec le monitoring, que vous, si vous avez besoin de vous connecter euh, en SSH pour savoir si ça marche, euh, ce n'est pas terrible. Par contre, là où ça s'arrête, c'est euh, dans un cockpit, où vous avez des manettes, etc. pour euh, « Ah, je suis en train de tomber, je redresse, euh, je ne suis pas mon pilote ». Donc, euh, voilà, vous tirez sur les boutons, etc. Ça, dans le monitoring, ça va être autre chose. Okay le monitoring, c'est répondre à la question, ce n'est pas forcément agir sur votre environnement. Ça, donc on ne va pas trop en parler. L'autre point aussi, c'est ce qu'on va appeler l'alerting. C'est très complémentaire sur le monitoring, c'est-à-dire avoir des, des trucs qui flashent, qui vous envoient des notifications, etc. C'est très intéressant. Mais en soi, ce n'est pas ça qui vous aide à dire est-ce que ça marche maintenant ou pas. Ça vous dit plutôt, ah, ça vient de casser. Ce qui est intéressant aussi, mais c'est un, un truc un peu à côté, donc je, je n'en parlerai pas spécialement là ici. Alors maintenant que je vous ai dit un peu ce que c'était le monitoring, la question que vous devez vous poser, c'est « est-ce que j'en ai besoin ?» Ce n'est pas parce que je suis sur scène que forcément tout ce que je dis est vrai et utile. C'est le Conference Driven Development. Donc, est-ce que vous avez besoin de développement, de, pardon, oui, de monitoring Merci. Euh, donc, bien sûr, ça dépend. Et pour répondre à cette question, rien de tel qu'une autre question, combien de temps est-ce que votre application peut rester en panne Alors, ça paraît bête. Et ce qu'il faut se rendre compte ici, c'est qu'on ne parle pas de euh, « Est-ce qu'on peut empêcher les bugs »« Est-ce que je peux avoir une application de meilleure qualité ?» Non, on parle juste de temps, combien de temps votre application peut rester en panne. On est sur de la qualité de service, en fait. Avoir du monitoring, ça ne vous fera pas développer des meilleures features plus rapidement euh, sans bug. Non, c'est juste être sûr de minimiser le temps où euh, ça sera, il y aura un bug visible par tout le monde et que vous, éventuellement, vous perdrez de l'argent. Donc bien sûr, si c'est un petit bloc perso juste pour la famille, vous ne perdez pas d'argent, vous n'avez sûrement pas besoin de monitoring. Et ensuite, eh ben, quel investissement vous avez à faire pour le monitoring eh ben, Ça dépend directement de combien de temps vous pouvez laisser en panne. À, à, à terme, on a tous du monitoring. Ce sont nos utilisateurs qui disent euh, ça ne marche pas. Voilà. Donc, ben là, c'est du monitoring, mais ça peut être mieux de le savoir avant eux et même, dans le meilleur des cas, réussir à, à anticiper les moments où ça ne marche pas. Alors par où commencer quand vous avez zéro monitoring euh, Vous êtes là, vous dites ouais, ça a l'air intéressant, mais je commence par quoi Je vais vous donner quelques outils, un peu par euh, ordre de difficulté croissante, avec un peu les, les plus les moins, et on va, on va discuter de tout ça. Donc un premier outil que moi, quand j'étais dans des conditions plus start-up, c'est idéal pour commencer, c'est une solution analytics. Donc vous avez des graphes et puis des stats sur combien d'utilisateurs vous avez en ce moment, d'où ils viennent, qu'est-ce qu'ils ont tapé comme mots clés, etc. Alors c'est assez simple à mettre en place. Et puis c'est bien, ça donne aussi des données business, quoi. Donc quand on est dans une petite structure, c'est intéressant. Bah, L'inconvénient, c'est que ça donne surtout... Ça fait du monitoring business, en fait. C'est-à-dire que si votre base de données tombe, ça ne va pas vous dire pourquoi votre site est en panne. Et puis, ce n'est même pas sûr. Ça vous dit qu'il y a un problème, au final. Ça va peut-être vous dire, il bah, y a moins de gens sur cette page, mais est-ce que c'est un problème ou pas Donc, ce n'est pas forcément du monitoring technique, applicatif. Mais c'est mieux que rien. Et puis, c'est lié aux end, c'est-à-dire que... Ça, c'est souvent un petit bout de JavaScript exécuté par le navigateur, mais s'il y a quelqu'un de, avec de mauvaises intentions qui vient sur votre site, et s'il fait du curl, c'est fini, ça sera complètement invisible. donc Vous ne verrez pas tout passer. Une autre solution, pareil, pas trop intrusif dans votre code, c'est tout ce qui est à base de son d'HTTP. Vous imaginez votre site comme une boîte noire, et vous faites juste des, des pings. Alors, ça peut être très basique. Vous regardez juste si ça fait 200, et si ça fait 200, ok, c'est bon. Ça peut être des, des tests un peu plus évolués avec un scénario. Bon, alors, j'essaye de m'authentifier, j'attends de recevoir telle donnée, etc. Je, je recherche tel pattern. Et, et on peut suivre ça dans le temps, voir comment ça évolue. L'avantage, c'est que vraiment, c'est en boîte noire, ça marche partout. Ça marche même sur des API, sur des sites qui ne sont pas les vôtres. Ça, ça peut être pratique. Vous utilisez par exemple une API de paiement, bah, rien ne vous empêche de faire un tipping de temps en temps pour vérifier que c'est toujours up. Et si un jour euh, bah, ça ne marche pas, ça peut répondre à la question pourquoi ça ne marche pas. Ah bah, Je le vois, c'est les API de paiement qui sont en rade. Ça, ça peut être intéressant. Ensuite, l'inconvénient, bon, bah, vu que c'est en boîte noire, vous avez peu de, de contexte sur pourquoi ça ne marche pas et puis il euh, faut écrire les scénarios à la main. Ce n'est pas forcément des vrais scénarios, il euh, faut penser à tous les scénarios, donc c'est un peu l'inconvénient. On va parler ensuite de quelque chose de très connu, les logs. Euh, tout, alors tout, beaucoup de logiciels effectivement fournissent de logs dans toute votre stack. Et euh, tout ça, ça peut être agrégé euh, dans, au sein d'un logiciel. Donc euh, voilà, Kibana ici pour l'exemple super détaillé, vous en avez de partout, mais du coup, vous en avez tellement de partout et c'est tellement détaillé que c'est le principal inconvénient, c'est que c'est très volumineux et euh, c'est parfois difficile à explorer. Il faut savoir que ça, ça va super bien répondre à la question pourquoi ça ne marche pas. Parce que là, du coup, vous allez avoir vraiment qu'est-ce qui s'est passé, etc. Si vous arrivez à explorer vos logs, vous saurez exactement pourquoi. Par contre, c'est très difficile, c'est plus difficile de savoir est-ce que ça marche. Si vous avez des kilomètres de logs et qu'on vous demande est-ce que ça marche, bon, ben, il faut, faut y passer plus de temps. Alors, ça tombe bien. À l'exact opposé, on a ce qu'on appelle les métriques. Et on va mesurer des choses au cours du temps et on va pouvoir les afficher. Et là, tout de suite, sur quelque chose de plus visuel. Donc, c'est exactement l'inverse des logs. C'est-à-dire que ça va être super pour savoir est-ce que ça marche là maintenant. Vous allez avoir des, des choses jolies, très agrégés pour avoir un, un coup d'œil général. Par contre, eh bien, ce sera plus difficile de savoir où et pourquoi ça ne marche pas. Là, ça va dépendre et les logs, du coup, sont très, très complémentaires. D'avoir l'évolution dans le temps, ça c'est top. L'alerting, on en parlait un peu. Bah, typiquement, c'est sur ce genre de métrique qu'on va pouvoir mettre de l'alerting quand une courbe dépasse un certain seuil, quand elle, la courbe augmente ou diminue trop vite. Euh, voilà, peu de détails. et L'intégration aussi, autant les logs c'est assez standard, euh, voilà, on peut toujours récupérer un fichier, une sortie standard, autant les métriques, il va falloir peut-être commencer un peu à, à mettre les mains dans le cambouis. Pour les métriques, si vous vous posez la question par quoi je peux commencer, il y a ce qu'on appelle les golden metrics, qui sont, on pourrait traduire ça par les métriques qui sont bien pour commencer. Il y en a trois euh, c'est la charge combien d'utilisateurs, combien de requêtes par seconde, par minute, j'ai sur mon serveur, les performances, combien de temps, basiquement, euh, combien de temps de, pour répondre, et ensuite, le nombre d'erreurs. Okay, donc ça, ça peut être les logs avec un filtre ou simplement les 500. Avec ces trois métriques, bah, voilà, vous avez déjà une base solide. Pour commencer, c'est un peu ce qui est proposé de base dans tous les outils. Et ensuite, bien sûr, euh, tout l'intérêt, c'est de pouvoir enrichir ça avec des, des métriques un peu plus métier, propres à ce que vous faites. Donc, Ça peut être des ratios de hit-miss pour le cache, ça peut être combien de fois j'ai fait tel algorithme ou telle, telle fonctionnalité. Et là, ça va donner du sens un peu plus métier et ça peut être très pratique. Pour finir, un dernier un peu moins connu, peut-être un peu plus avancé, mais qui est un bon compromis et qui est vraiment super pratique. C'est un peu le, le rayon X, voilà, j'aime bien dire que c'est le, le rayon X d'une application. Si vous connaissez le profiling, donc, euh, comme fait Blackfire par exemple, c'est la capacité de vraiment euh, savoir exactement quelle fonction a été exécutée, dans quel ordre, etc. Le tracing, c'est un peu ça, mais en plus léger, de manière à pouvoir le faire un peu en continu ou presque sur euh, toutes les requêtes qui arrivent. Donc grosso modo, ce qu'on fait sur le tracing, c'est surtout qu'on va mesurer... Euh, euh, les points d'entrée et les points de sortie. Vous voyez ici, il y a euh, point d'entrée sur un front-end et puis euh, les appels MySQL ou euh, d'autres API. C'est pas mal parce que à la fois, vu qu'on le fait euh, de partout, eh bien, ça permet d'avoir des statistiques globales, mais aussi sur des choses un peu précises. typiquement, vous pouvez avoir grosso modo le nombre de requêtes que vous avez sur vos serveurs, mais aussi Combien d'appels Redis je fais en moyenne par requête Combien d'appels Redis en moyenne pour cette route-là Combien sont en erreur par rapport à telle requête enfin, On peut commencer à creuser un peu les stats, et même, éventuellement, à tomber sur une trace, ce qu'on appelle une trace, savoir l'histoire d'une requête, qu'est-ce qui s'est passé, ça a appelé qui, quel autre microservice, etc. Du coup, vu qu'on a un identifiant de trace, on peut aussi les mettre dans les logs pour pouvoir faire la liaison entre les logs et les traces. Le gros inconvénient, c'est que bah là, il faut carrément mettre les mains dans le code parce que ça va demander d'instrumenter votre code pour pouvoir mesurer, ok, là j'ai commencé telle opération, là je l'ai terminé. Et ça peut se faire peut-être dans certaines, genre de le mettre dans Nginx, etc. Mais il y a un moment, il va bien falloir aller dans votre code pour surveiller les appels HTTP, etc. Les trois derniers moyens qu'on a vus, à savoir log, métrique et trace, c'est ce qu'on appelle dans le la télémétrie, l'observabilité, on appelle ça les trois piliers de l'observabilité. C'est un, un terme un peu marketing, mais voilà, pour, pour vendre ce package. Et effectivement, de même que les golden metrics, c'est vraiment le, un bon pack de base pour, pour commencer à avoir une solution complète. Et donc, en général, quand vous prenez un produit sur le marché, il propose ces trois-là. Donc si vous voulez ce pack de base, eh ben, euh, vous pouvez euh, effectivement commencer peut-être d'abord par les logs, je ne sais pas, puis ensuite les métriques, puis les traces. Et vous allez du coup mettre une instrumentation, envoyer ça sur euh, peut-être plusieurs services, pourquoi pas. Mais du coup, ça vous fait faire trois instrumentations. Et c'est là que, si vous avez déjà entendu le terme de APM, pour Application Performance Management, l'idée c'est, ok, essayons d'avoir un outil pour les gouverner tous. Et ensuite, dedans, eh ben, on pourra faire de la corrélation, faciliter, euh, voilà, je suis sur telle trace, j'aimerais voir les logs et où sont les métriques, etc. Donc ça, c'est euh, voilà, le package en entier. La promesse intéressante aussi, c'est que du coup, vous n'avez besoin plus que de faire une seule intégration. Et ça y est, vous envoyez tout chez euh, votre fournisseur, votre APM, et, euh, et c'est fini. L'inconvénient, bien sûr, eh ben, c'est que vous, devez, vous devenez lié. À votre vendeur à ce prestataire alors comment le choisir euh, et si vous voulez changer et puis si on veut commencer petit etc et c'est là que j'introduis le mot open telemetry open telemetry c'est un protocole et qui permet de standardiser qui veut standardiser la communication entre vos applications et les apm ou toute autre application capable de, vous, de visualiser d'exploiter ces données et à dans OpenTelemetry, on peut faire passer des logs, des métriques et des traces. Donc, d'un point de vue utilisateur, c'est super intéressant. On peut se dire, voilà, ça y est, j'ai fait mon intégration OpenTelemetry, maintenant, je vais essayer tel APM, tel APM, je vais essayer de l'héberger en local chez moi. On a le choix, en fait. On fait le choix de ne pas faire de choix. Et de l'autre côté, du point de vue de fournisseur de services APM, c'est très intéressant aussi, parce que du coup, on peut adresser... Une énorme quantité d'écosystèmes, de, de langages, parce que Open Telemetry, c'est pas lié au final à un langage, c'est juste un, un protocole de communication. Et donc même si vous avez plusieurs stacks techniques aussi, c'est intéressant, ça peut, c'est pas lié à un, à un langage en particulier. Alors Open Telemetry, c'est assez récent, ça date de 2019. L'appellation officielle, on va dire Open Telemetry, puisque c'est une fusion de Open Tracing et Open Census, qui étaient deux autres initiatives. Donc, voilà, ils ont fusionné ça en 2019. C'est hébergé par la Cloud Native Computing Foundation. Et donc, euh, pas, voilà, c'est pas deux personnes dans un garage qui sont dit, ah, on va faire le standard de la télémétrie. Non, c'est des gens de chez Google, de tous les acteurs euh, actuels de la télémétrie, euh, euh, New Relic, Datadog, Onicomb, etc., qui, euh, qui travaillent ensemble dans cette fondation pour... Euh, pour répondre à un vrai besoin. Pour info, c'est la même fondation qui a propulsé K8S, Core DNS, Jagger dans les exemples. Donc, il y a un site internet et c'est grosso modo le, ce qui fait OpenTelemetry, en fait, c'est une spécification, donc c'est beaucoup de documentation. Et ils fournissent aussi, il y a une core team qui fournit un peu de code. On verra ça. Je vous disais, ça couvre les trois piliers de la télémétrie. Pour autant, tout n'est pas encore euh, complètement euh, figé. Donc, le tracing, c'est ce qui a de plus abouti. C'est un peu historique avec Open Tracing. Donc, API, SDK, protocole tout ça est stable. Pour les métriques, c'est euh, presque stable partout. Il y a le SDK, c'est en status mixte, c'est-à-dire que tout n'est pas finalisé. Et les logs, c'est euh, pas prêt encore. Mais c'est compréhensible. Au final, les logs, c'est sûrement ce dont on a peut-être le moins besoin tout de suite, parce qu'il existe déjà d'autres alternatives mais ça arrive. Pour parler du protocole en soi, euh, tout d'abord le transport, donc il y a deux manières de, de parler OpenTelemetry, soit sur GRPC, qui est donc le, la manière d'utiliser, euh, propulsée par, par Google plutôt, donc avec des sockets, une communication bidirectionnelle, ou le, le standard HTTP, le classique, qui est peut-être un peu moins rapide euh, parce que ça, ça va moins dans les deux sens, mais qui marche très bien, il n'y a, a aucun souci là-dessus, les deux peuvent être utilisés. Et sur le format, c'est-à-dire comment on sérialise les données à l'intérieur, c'est protobuf, donc un format binaire qui est utilisé. J'ai mis JSON, mais c'est encore de l'expérimental. C'est, euh, je pense, une manière aussi d'avoir quelque chose d'un peu plus commun que du protobuf. Si vous ne connaissez pas protobuf, c'est un format que vous décrivez dans un fichier de configuration, et ensuite vous avez plein de, petites, euh, plein de petits programmes qui vous permettent de, passer, de convertir ce schéma de, de données en code PHP, code JavaScript, code Go, etc. etc. Donc c'est du binaire et c'est assez portable. Ça c'est plaisant. Alors ensuite, quand on va mettre en place tout ça, donc L'idée, c'est effectivement, vos applications, Alors, vous pouvez en avoir plusieurs, plusieurs serveurs, etc., ça va pousser sur un, je vais appeler ça « back-end okay, », pour dire euh, quelqu'un qui va collecter les données. Ça peut être vous, ou ça peut être un tiers, justement, parce que vous ne voulez pas héberger ça, parce que vous n'avez pas les outils, etc. Alors ça, c'est la vision simple, où euh, chaque application va pousser directement. En fait, ce n'est pas le scénario recommandé. Ce que propose aussi OpenTelemetry, c'est de passer par... un. Composant que OpenTelemetry fournit qui s'appelle le collecteur. C'est un pattern qui est utilisé déjà par tous les APM actuels, hein. ce n'est pas, pas eux qui l'ont pondu, c'est euh, pour faire une sorte de proxy entre vos applications et euh, le back-end final qui va collecter les données. Alors, c'est assez important ça. Euh, Dites-vous bien que le monitoring, c'est très important pour vous, mais ça ne doit surtout pas faire planter vos applications. Ça serait un peu un comble. Donc l'idée, c'est on met un collecteur au plus près possible de vos applications, comme ça, quand les applications ont des données, elles les envoient, ça a moins de chances d'échouer sur quelque chose de proche, et ensuite, elles continuent leur vie. Ensuite, à charge du collecteur, d'essayer d'optimiser, alors voilà, je vais attendre, je vais faire des batchs de 100, je vais les envoyer au backend. end ah, ça ne répond pas, bon, j'attends 30 secondes, je renvoie, je fais de l'exponentiel back-off, etc. Toute cette stratégie-là, vous ne voulez pas que ce soit votre application qui le fasse. Donc, c'est le but du collector, euh, il est là pour avoir toute cette logique. Il est même euh, développé pour être euh, très extensible, il y a euh, trois composants dans, dans le collecteur, trois, trois, trois notions. Donc, il y a les Receivers et Exporters, donc c'est les symétriques, c'est-à-dire pour recevoir des données et pour les exporter. Euh, donc, bien sûr, il parle le, le protocole OpenTelemetry OTLP, mais vous pouvez aussi, du coup, implémenter votre propre receiver ou votre propre euh, exporteur. Alors, bien sûr, l'idée, c'est pas de faire vous le vôtre, mais euh, c'est intéressant, par exemple, pour euh, certains tiers qui utilisent leur propre format, ou alors si vous êtes sur des anciens formats type euh, Jagger euh, ou même... Euh, euh, zut, je plus le nom... Euh, Prometheus, etc. Euh, y a des, on peut écrire juste l'exporteur ou le, le receiver qui va bien, et du coup, ça facilite grandement le la migration. Le collecteur peut avoir ce rôle de transformer de traducteur entre différents langages. Je vais juste m'attarder un tout petit peu sur le tracing. Comme on l'a vu, c'est ce qu'il y a de plus mûr actuellement dans OpenTelemetry, et c'est parfois ce qu'on connaît un peu le moins, parce que, effectivement, ça demande peut-être un peu plus d'investissement. Euh, donc, juste pour balayer un peu quelques concepts, donc, vous avez une trace, Okay, c'est votre enregistrement de ce qui s'est passé dans ma requête. Et cette trace elle est composée de spans. Ce sont juste des mesures, il s'est passé un truc entre là et là. Okay. Bien sûr, il faut leur donner un nom. Le nommage, c'est important, c'est difficile. Donc, il y a des, des exemples qui sont donnés des, dans, dans la documentation. Il y a voilà, des bonnes pratiques. Donc, typiquement, voilà, si vous avez un span qui correspond à votre requête HTTP en 30, « get », c'est trop générique. « getAccount42 », c'est trop spécifique et les deux derniers sont, sont meilleurs. Voilà. Tous ces spans euh, vont être liés les uns aux autres dans une relation voilà, parent-enfant. On peut avoir zéro ou un parent et euh, autant d'enfants qu'on veut. Si on n'a aucun parent, on est le root span. Il n'y en a qu'un seul dans une trace, c'est vraiment le point d'entrée. Il n'y a aucune condition pour que les enfants soient inclus dans les parents en termes de temps. Donc Ça, ça ouvre la possibilité d'avoir des, des process asynchrones. C'est tout à fait possible. Il est tout à fait possible aussi de générer des spans d'une même trace, mais sur différents serveurs. Par exemple, mon API appelle une autre API. Et bien, si j'arrive à transmettre, il y a, tout est documenté, mais je peux transmettre les identifiants de ma trace, le parent, et du coup, une autre API peut générer de nouveaux spans dans la même trace, et du coup, je peux faire des liaisons entre mes microservices. Euh, une autre propriété intéressante sur les spans, c'est le type... Donc, l'exemple le plus parlant, c'est que vous allez faire un span quand vous envoyez une requête HTTP à l'extérieur. Et idéalement, si c'est vous qui euh, maintenez l'autre serveur HTTP, vous faites tout de suite un span de type serveur pour dire, voilà, moi, je vois ça. Et typiquement, là, d'analyser la différence entre ce qui est perçu par le client et ce qui est vraiment constaté euh, côté serveur, ça, c'est super intéressant. Ça vous permet de mesurer euh, tout le temps qui est perdu dans le réseau. OK J'utilise ce terme pour dire tout ce que je comprends pas entre mon application et une autre. Quoi. Mais ça peut être des lenteurs réseau pour de vrai, ou ça peut être Apache devant plein d'autres de, plein choses. Donc, ça, c'était tous les, les les propriétés fixes sur les spans. En fait, il n'y en a pas beaucoup. Et ensuite, toute la flexibilité elle vient avec ce qu'on appelle les attributs, c'est-à-dire des clés-valeurs associées à chaque span. Et euh, bah, on peut mettre tout et n'importe quoi. Et du coup, dans la doc, il y a quelques spécifications. Si vous faites du HTTP, et bien, utilisez ces attributs. C'est normalisé, c'est pour permettre bah, que ce soit assez interopérable entre les différents APM que vous pourriez utiliser. Donc, il y en a pour HTTP, il y en a pour les bases de données, par exemple. Vous pouvez dire, voilà, ça, c'est un, un span MySQL qui jouait telle requête. Typiquement, là, on voit que ça pourrait être intéressant d'anonymiser certaines données. Et ça, le collector, il peut faire ça aussi. Oui, je crois que j'ai oublié de dire qu'il y avait entre le receiver et l'exporteur, il y avait le processeur qui permet d'effectuer de, des différents traitements côté collector. Donc voilà, un, un usage typiquement du collector, ça peut être aussi de, de faire des batchs ou d'anonymiser des données pour, différents, pour différentes raisons. OK, maintenant qu'on a fait un, un peu le tour sur le tracing, on va voir qu'est-ce qui existe en PHP, euh, qu'est-ce qu'on a actuellement. Alors, pas grand-chose. Malheureusement. C'est un peu pour, pour ça que je suis là, pour euh, motiver, pour donner la, la bonne énergie. Tout d'abord, si vous voulez commencer sur OpenTelemetry, voir un peu qu'est-ce que ça donne, il y a une démo qui est fournie sur les repos Github. C'est assez pratique. Ils ont codé toute une forêt de petites applications qui interagissent entre elles et euh, ben c'est tout packagé, donc il y a, il y a plusieurs langages, il n'y a, a pas PHP. Et vous euh, récupérez euh, les sources, vous faites un Docker Compose up euh, qui télécharge la terre entière, et vous avez du coup une page, une page web pour visiter un petit site d'avis de, sur des restaurants euh, totalement imaginaires. Il y a quelque chose aussi qui génère du trafic en arrière-plan pour, euh, pour avoir des données, quoi, pour euh, avoir des données et même des erreurs de temps en temps. Et il y a un jager qui est, un, qui est inclus. Le jager, il vous permet de visualiser les traces. Un grafana pour avoir des courbes, etc. Et ça vous permet de vous rendre compte sur une application complètement inventée, imaginaire, qu'est-ce que vous pouvez avoir. Il y a tout qui est inclus. Maintenant, si vous voulez commencer à faire vos tests, je pense que le premier point d'entrée, c'est il vous faut un collecteur. Okay le collecteur, c'est bien, ça vous permet même de dumper, par exemple, tout ce qu'il reçoit. C'est-à-dire que vous n'avez même pas besoin d'avoir un, un APM derrière. Le premier test, c'est voilà, j'ai un collector, est-ce que j'arrive à envoyer à ce collector Donc, pour ça, il y a un repo dédié, OpenTelemetry Collector. Et celui que je vous mentionne ici, c'est le OpenTelemetry Collector-Contrib. Il faut savoir qu'à chaque fois qu'il y a du, du code source qui est fourni par la, la team OpenTelemetry, il y a le, le projet core, on va dire, et puis le projet-Contrib. Qui permet à certains vendeurs, certaines tierces parties, de venir faire des contributions un peu propres à leur, leur outil, etc. Donc, si vous voulez commencer, l'idéal, c'est de prendre la version Contrib, donc ça inclut plein d'intégrations. Donc, ça permet de, de tester plein de choses. Et ensuite, si vous voulez vraiment affiner, vous prenez le Open Telemetry Collector, tout simplement, et vous rajoutez un par un ce que vous voulez. Je ne vais pas détailler l'utilisation, c'est un fichier YAML vous dites, j'ai ces importeurs, j'ai ces exporteurs, j'ai ces processeurs au milieu, et ça fait le job. Quoi. Le Jagger, c'est quelque chose de bien. Alors, voilà, moi, je ne suis pas un expert en Docker, mais ça, c'est ce que j'ai dans mon, dans mon README.MD point, point de partout. Euh, voilà, vous avez ça. Ça ouvre deux ports, un pour l'interface graphique et un pour euh, recevoir les données depuis le collector, et ça vous permet très rapidement de pouvoir visualiser les données que vous avez exportées. Donc ça... Plutôt sympa à avoir sous la main. Ensuite, vous pouvez aussi l'héberger et utiliser ça en, en solution. Là, c'est un autre débat sur, euh, oui, ça coûte aussi d'héberger quelque chose euh, versus de payer euh, pour un, un service là-dessus. Alors Ensuite, sur PHP, donc, il faut savoir qu'il y a plusieurs, euh, plusieurs choses. Donc Il y a l'API, on va dire, c'est euh, pas l'API web, mais l'API d'Open Télémétrie, c'est-à-dire vraiment l'interface... Euh, comment on interagit avec le protocole, ça, c'est de la documentation. Et ensuite, ils vont fournir, en général, le SDK, ils en fournissent pour une dizaine de langages, le SDK qui permet juste de faire le basique. Et ensuite, il y a les intégrations qui permettent eh ben, de créer les spans, de mettre les attributs, de faire les bonnes relations, etc., un peu automagiquement. Donc, on, verra, on va voir qu'en PHP, le SDK, il est là, et par contre, les intégrations, on n'a pas beaucoup. Sur d'autres langages, euh, il y a énormément d'intégration, on a un peu de retard là, sur, euh, sur l'écosystème PHP. Le SDK, donc euh, tout simplement OpenTelemetry-PHP. Il y a un paquet composer déjà qui existe. C'est bien dit, ce n'est en, pas encore euh, complètement fonctionnel. Pour l'instant, ça ne fait que le tracing. Il me semble qu'il n'y a pas encore les métriques et certainement pas les logs. Dans les attentions, euh, pour écrire, pour faire du protobuf en PHP, il vaut mieux utiliser une extension. Ils fournissent un fallback en PHP, mais c'est beaucoup, beaucoup plus lent. Donc, voilà, savoir une extension pour faire du protobuf. Et ensuite, pour communiquer, donc rappelez-vous, c'est soit du HTTP, soit du gRPC. Pour le gRPC, bah, le meilleur moyen, c'est quand même une extension aussi. Et le client, c'est assez souple, il suffit juste de fournir voilà, des interfaces PSR18, PSR17 pour, pour faire se connecter. Un petit exemple alors euh, c'est vraiment l'exemple le, minimaliste que vous pouvez retrouver mais euh, euh, on va pas forcément rentrer dans, dans tous les détails donc voilà je crée un tracer provider ok avec euh, mes, mes factories euh, http etc et puis derrière je vais créer euh, un tracer je vais créer mon root span le fameux je l'active et il y a même une, une petite fonction pour dire euh, voilà quand tu t'arrêtes et t'as moi tout le bazar et tu fermes tout. Ça, vous le mettez au tout début de votre code, le plus tôt possible. Et voilà, vous avez une, une trace qui contiendra un span qui va être fait sur votre, sur votre application. A noter que toute la configuration et sur quelle porte tu dois communiquer, etc. Tout ça, ça se fait par des variables d'environnement. Et C'est normalisé sur l'ensemble des SDK, etc. Ça fait partie de la documentation de l'API, donc c'est assez, assez pratique, assez souple. Mais quand on a fait ça, eh ben, on n'a pas fait grand chose non plus. Il va manquer, il va, faut mettre les attributs, il faut propager ça aux appels HTTP éventuellement que je fais. Donc il y a un header spécial à mettre pour dire, euh, voilà, il y avait, on était dans telle trace et c'est tel parent, tel span parent. Il y a le sampling aussi. Typiquement, on ne veut pas faire du, du, une trace pour chaque requête entrante parce que bah, c'est un petit coup quand même. Donc idéalement, on en fait une sur 10, etc. Donc il y a pas mal de choses à faire. et ce qu'on aimerait dans le meilleur des mondes, c'est que ce soit automagique. C'est là qu'arrivent les intégrations, et ça, ça va se trouver dans le repo OpenTelemetry-PHP-Contrib. Il n'y a pas grand-chose, comme je disais, mais il y a déjà l'intégration pour AWS, euh, pour Symfony, Donc, il y a le Hotel SDK Bundle qui est juste euh, mappé euh, tous les services euh, Enfin, créer des services pour tous les, les providers, etc. OpenTelemetry, mais ça fait rien en soi. Et puis, depuis pas longtemps maintenant, il y a un hotel bundle qui instrumente le kernel Symfony. Donc, c'est assez basique, mais ça fait déjà du boulot. C'est-à-dire que pour chaque requête en 30, ça va remplir les attributs. Ah, c'est un span HTTP de type serveur. On est sur telle route. Ça donne le naming qui va bien avec le pattern de la route. Et puis euh, voilà, les, y a des, le SDK a déjà fait des choses du genre euh, ça tourne sur tel OS, telle architecture, etc. Toutes les informations génériques. Mais ce bundle peut, euh, peut enrichir avec euh, des informations euh, plus liées euh, au, au, à la requête. Quoi. Et ensuite, le reste, c'est à écrire. C'est-à-dire que, effectivement, euh, le gros avantage, c'est que vous aurez à l'écrire une fois. Et qu'ensuite vous pourrez envoyer chez plein d'APM. Ça pour l'avoir testé, alors plutôt sur d'autres langages où c'était euh, tout automatique, c'est vraiment plaisant et assez bluffant. Vous faites votre instrumentation et ensuite, que ce soit dans les logs du collector, dans un Jagger en local, chez euh, différents APM du marché, c'est supporté. Les euh, différents acteurs ont commencé déjà, supportent déjà OpenTelemetry et c'est utilisé beaucoup dans d'autres communautés, d'autres langages. Donc. L'avantage voilà, côté PHP, c'est qu'il n'y a plus qu'à qu générer du Open OpenTelemetry. Tout est prêt. Alors, est-ce que OpenTelemetry peut être un standard Moi, personnellement, je pense que oui. Il euh, y, y a tout pour ça. C'est assez générique. Ce n'est pas fait dans son coin. C'est fait en, en consultation avec les acteurs réels du marché. C'est même déjà implémenté. Donc, euh, pour ça, oui, il n'y a, a pas de souci. Là où, par contre, il faut se poser la question, c'est en termes d'instrumentation. Euh, il y a peut-être un changement de paradigme, là, c'est-à-dire qu'avant, vous payez un APM et à partir de là, vous aviez un peu le package tout en un. C'est-à-dire vous aviez l'intégration et, euh, et l'outil euh, pour exploiter vos données. Ça, c'est bien et pas bien. C'est bien parce que si ça ne marche pas, on peut taper sur les doigts en disant ah, « je paye, pourquoi ça ne marche pas ?» Par contre, dès que vous avez une nouvelle librairie qui n'est pas supportée, etc., ben vous ne pouvez pas le faire vous-même. C'est le fameux débat, est-ce que c'est propriétaire ou open source, etc. Là, avec OpenTelemetry, ça renverse un peu le problème, c'est-à-dire qu'au final, on a une distinction, une séparation bien forte entre « moi, je suis capable juste d'analyser les données, je vous fais des super graphes, et de l'autre côté, eh ben, il faut instrumenter et collecter les données. Alors à voir s'il euh, y, y a certains acteurs qui, du coup, clairement, se démarquent en disant, moi, je, je fais des je fais limite de la euh, data analysis, et euh, voilà, je, je, je, suis, je peux analyser vos big data. Dès que vous en avez collecté, vous me les envoyez en format télémétrie, et vous en faites ce que vous voulez. Est-ce qu'ensuite, il bah, y aura peut-être de l'autre côté du tuyau, euh, voilà, on, vous pro, on vous fournit une instrumentation super précise et automagique de vos applications on génère du Open télémétrie libre à vous de les exploiter comme vous voulez. À voir, et bien sûr, ensuite, surtout dans PHP où il n'y a pas encore grand-chose, euh, il va falloir voir euh, si la communauté euh, suit derrière. Donc là, on a pour Symfony, mais ça ne couvre pas tous les usages. Ben, idéalement, il faudrait pour Guzzle, pour Curl, et, pour, pour toutes ces librairies-là, et ben, à voir. L'avantage, c'est qu'une fois que ce sera fait, Normalement, si ce standard n'est pas remplacé par un nouveau standard, ça devrait être fait une bonne fois pour toutes. Si vous avez des questions sur OpenTelemetry, alors tout de suite, c'est gratuit. Je n'ai pas, pas dit on m'a posé les questions, mais c'est payant. Non, c'est gratuit OpenTelemetry. Donc si vous avez d'autres questions sur OpenTelemetry, euh, sur euh, ça ou sur le monitoring en général, n'hésitez pas, que ce soit maintenant ou après, je me ferai un plaisir d'y répondre. Merci à tous. Alors on a le temps pour une question, qui sera l'œuvre. vainqueur Une bonne question, attention, pas de pression. Hein. <rire> Est-ce que le standard télémétrie spécifie l'utilisation du header à utiliser pour la propagation des traces, comme par exemple le W3 Context Oui il, euh, il supporte ça et oui, oui, donc, euh, pour ceux qui ne verraient pas, il y a effectivement déjà un header qui existe euh, standardisé pour dire euh, « voilà, je peux envoyer du, un contexte entre deux, euh, entre deux services ». Et donc typiquement, on peut l'utiliser pour dire euh, « trace ID » et « span ID ». C'est tout ce dont on a besoin, à minima, pour pouvoir effectivement, euh, transmettre les informations. Il y a aussi une autre spécification euh, qui s'appelle « baggage » qui permettent d'embarquer plus de données qui est en cours si je me rappelle bien et il y a une, un autre standard dont j'ai plus le nom en tête un autre reader qui peut être utilisé euh, euh, que celui du W3C donc oui ça s'appuie sur les euh, sur les sur les autres standards sur ce qui existe et donc euh, oui ça l'utilise c'était une très bonne question merci